Pourquoi on est aujourd'hui Parce que bah, on, bah, on demande de bosser de plus en plus, on gagne finalement de moins en moins. C'est dur de joindre les deux bouts, même quand on a un salaire censément dit correct, alors qu'en fait, euh, c'est loin d'être correct. Bon, même si euh, il voilà, y a des métiers euh, qui, sont, euh, qui sont plus ou moins rémunérés, on est tous concernés par la le pouvoir d'achat parce que bah en fait on a mécaniquement on a perdu le pouvoir d'achat euh, on a gelé les, on a gelé tous les salaires des fonctionnaires depuis, depuis très longtemps alors que la vie augmente je pense que le, le gouvernement peut pas ignorer euh, le problème de pouvoir d'achat des fonctionnaires puisque ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas que le, gel de, que le point d'indice est gelé euh, je pense qu'il est, il est aussi sensible aux mobilisations des fonctionnaires parce qu'il y a beaucoup de mobilisations. et vous, vous savez que la, la campagne euh, la, la CGT a lancé une campagne des 10%, 10 notamment 10% d'augmentation du point d'indice. Euh, donc euh, c'est plutôt une bonne chose que ces mobilisations soient entendues. Maintenant, il faut savoir à quel niveau euh, le point d'indice va être relevé. Euh, en dessous de 10%, pour nous, ça ne sera pas suffisant. Parce que je suis je suis enseignant et ça fait euh, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas eu d'augmentation de, de salaire et que le point lundi est gelé et, et pendant ce temps-là tout le reste augmente, l'essence, les les courses, enfin les les les assurances, les tout augmente sauf les salaires. Et eh ben on n'y arrive plus à force à la les prix euh, du gaz, de l'électricité, de l'essence maintenant, bah en même temps euh, bah nos salaires ils restent et ils plafonnent et depuis des années en tant que fonctionnaires, euh, c'est pas avec ce qu'il nous a promis, euh, on sait même pas ce qu'on va avoir, mais enfin c'est purement électoraliste ce, ce qu'il nous propose. Bah, euh, le but de cette pétition, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a ceux qui s'expriment dans la rue, ceux qui font grève. Et on sait bien que pour un certain salarié, c'est difficile de, de, de, de, de, de ce type d'action. Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on est sur deux choses. Premièrement, la meilleure façon d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. C'est euh, clair. Et donc, on réclame euh, euh, comme euh, mesure phare l'augmentation du SMIC à 2000 euros. Et la deuxième chose, c'est que il faut baisser la TVA euh, des produits. Euh, euh, euh, énergétique, que ce soit l'essence, le gaz ou, ou, ou l'électricité. Pourquoi Parce que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui existe en France. Ça touche de la même façon et autant les riches que les plus modestes. Euh, parce qu'on a, on a, on a, on a perdu énormément, euh, on a perdu 4% l'année dernière euh, et que les, les NAO dans les entreprises ou où, euh, où les différentes augmentations ne sont pas à la hauteur pour, pour les boîtes où il y en a eu. Bah, comme retraité. Euh... J'ai une petite pension et ça s'aggrave d'année en année avec les, les gouvernements qui se suivent. Les pensions ont été désindexées, euh, la CSG a augmenté et les pensions diminuent. Donc je suis aujourd'hui avec la manif Interpro et les actifs, comme je serai à celle du 24 mars spécifique aux retraités. Ah, C'est beaucoup plus difficile pour vivre alors moi, je vais prendre plutôt l'exemple des hospitaliers. On a, eu, on a eu des revalorisations avec le Ségur, mais qui sont nettement insuffisantes, notamment actuellement avec l'augmentation de, de tout ce qu'on connaît, le gaz, l'essence et le reste, qui font que le pouvoir d'achat des, euh, bah, des collègues est vraiment diminué, quoi. ce qui arrive à la fin du mois c'est 1300 balles 1400 quand on si on a fait des cartes ou des choses comme ça, mais euh... voilà. Mais bon, pour, faire, pour vivre avec enfants, enfin, famille, enfants, on a tous les à côté aussi, si on veut vivre normalement, il ben faut calculer tout le temps. Il faudrait au moins euh, minimum 5% si c'est pas plus, parce qu'on a perdu largement plus que ça depuis, depuis des années. On fait un petit peu attention aussi aux déplacements, en particulier depuis la pandémie, on se déplace beaucoup moins, on essaye de... Plus de faire de choses à pied, à vélo, et on prend moins la voiture ou on va moins loin. Euh, plus aller prendre la voiture euh, bah, pour aller euh, rien que bah, ici, on est au bord de mer pour aller se promener. Euh, voilà, on fait plus de sorties, euh, plus rien. Voilà. On part plus. Euh, J'ai ma fille qui est dans, sur le bassin d'Arcachon. Je vais plus la voir. Ça fait trop. Voilà. Oui, ben, euh, nous on a toujours la même revendication, hein, 60, euh, 60 ans à taux plein et le maintien des régimes spéciaux. Et <rire> et ben et ben On va se mobiliser et euh, ben, on travaillera pour, euh, pour contrer cette réforme. Hein. On, a, on a aussi des contre-propositions. Hein. Pour être bien, pour être mieux vraiment, euh, on serait bien sur un, un, un, un 250, on serait bien en plus Au moins Sur quoi je rogne euh, Sur euh, bah, des sorties que je ne vais pas faire voilà, des concerts où je ne peux pas aller. Euh, plein d'événements culturels, choses comme ça. Après, bah, ce qu'on mange aussi. On va faire plus attention, on fera moins plaisir. Euh, je ne peux pas non plus faire plaisir à ma fille dans, ce que, dans des activités extra-scolaires ou autres. Des sorties qu'elle aimerait faire, euh, des petites choses euh, du quotidien, mais euh, faire un plaisir avec bah, tiens, un petit fringue sympa, euh, un jeu, quelque chose comme ça, Bah non. Il euh, y a beaucoup de, de, de, de retraités qui ont des pensions de 800 euros à peine, même pas. Et euh, la, la, la pension moyenne, c'est 1300. Ça veut dire qu'en dessous de 1300, il y en a un paquet qui, euh, bah, qui sont dans la misère. Alors, il ouais, faudrait évaluer ça. Je pense qu'on est plutôt sur 200, 300 euros, hein. facilement. Hein. Et, euh, et puis de toute façon, propose, quand bien même il propose 2-3% d'augmentation, ça ne compense pas. J'avais regardé, hein, en 1995, quand on gagnait 1000 euros, aujourd'hui, l'équivalent c'est 780. Il y a le relation de client qui peut être bien, pas bien, mais à 65 ans, je ne me vois pas encore avoir peut-être euh, à gérer un conflit parce que moi j'ai un problème de carte FNAC, moi j'ai pas eu mon remboursement en cela. Enfin, il y a un temps pour tout en fait. Donc. Euh... C'est 65 ans et quand on se dit en plus, que est-ce que je vais arriver à 65 ans Est-ce que je vais vivre jusque là Les gens sont quand même attachés à, voilà, à travailler, à accrocher dedans tant qu'ils sont, qu sont en âge. Par contre, ils ne veulent pas forcément bosser jusqu'à... Enfin, ils veulent pouvoir en tout cas, pouvoir ouvrir leurs droits plus tôt. C'est Ce surtout l'ouverture des droits hein, qui compte. Hein. L'âge final, des fois, ça peut arranger les uns ou les autres, mais, mais c'est surtout l'ouverture des droits et d'avoir une vraie retraite pleine. Bah, Emmanuel Macron est, est suit toujours à, à fond l'actualité actu, sociale. Euh, faut, faut, faut il faut qu'il mange du poisson. Euh, il me semble qu'en 2019-2020, euh, il y a eu euh, beaucoup de monde en grève dans la rue contre une réforme des retraites. Et un des principaux euh, slogans, c'était euh, « pas touche, pas touche euh, à l'âge de la retraite ». Il, il dit, il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, qu'il avait euh, de, plus d'expérience qu'il... Il fallait qu'il soit un peu plus modeste, euh, qu'il écoute plus. Quand tous les syndicats en France, tous, sont contre une réforme, la moindre des choses, c'est de dire « Bon, bah, cette réforme-là, on ne la fera pas. » C'est suffisamment rare que tous les syndicats en France soient d'accord pour ouvrir ses oreilles quand ils s'expriment ensemble euh, et donc abandonner ce mauvais projet. On a besoin de travailler moins pour que tout le monde travaille. Je pense aux jeunes euh, qui cherchent du boulot, qui sont précaires. Bah, si on fait travailler plus longtemps... Les anciens, <rire> eh ben, il y aura pas de boulot pour les jeunes.